Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser un peu plus encore à la catégorisation des arguments fallacieux. On va beaucoup utiliser le terme anglais fallacie parce que euh, il peut être ambigu. Et les anglo-saxons utilisent assez régulièrement ce terme, fallacie, pour désigner des choses qui ne sont pas strictement des fallacies logiques. En, en français, les argumentations de type, euh, enfin, les, les erreurs de logique, ce sont les arguments invalides pour mémoire. C'est-à-dire que vous avez des conclusions qui ne dérivent pas des prémices. Mais en anglais, quand on utilise fallacy, même si la plupart du temps c'est le cas, on a aussi des choses qu'on désigne comme des fallacies, mais qui ne sont pas au sens strict des fallacies logiques. Euh, mmh. Du coup, exemple 1, la fallacie de McNamara. Donc, pour mémoire, McNamara, c'était un, un, un homme d'État hein, au moment de la guerre du Vietnam et qui était chargé de la rédaction de rapports sur euh, le déroulé de la guerre et sur euh, la manière dont les Américains, enfin, l'armée américaine euh, s'en sortait dans cette guerre. Et il raisonnait essentiellement de manière quantitative, c'est-à-dire le nombre de pertes dans les rangs euh, des Vietcong le nombre de pertes dans les rangs euh, de l'armée américaine et euh, il résonne essentiellement là-dessus. Et donc, euh, évidemment, euh, à mettre trop de focal sur les, les, les données quantitatives, hein, sur, sur les métriques quantitatives, il euh, s'est un peu trompé dans ses analyses. Et donc, on a souvent utilisé le terme de McNamara fallacy pour désigner cette tendance à faire trop confiance aux données quantitatives. Mais ce n'est pas une fallacie au sens logique du terme d'argumentation invalide. Il euh, y a aussi euh, une distinction à faire avec les biais cognitifs. Donc, les biais cognitifs, c'est euh, une tendance un peu systématique à euh, faire des erreurs, mais ce n'est pas une fallacie en soi. Par exemple, le, le, le biais de confirmation, qui est le fait qu'on va être renforcé dans nos croyances en euh, nous mémorisant ou en filtrant les informations qui correspondent déjà à nos croyances antérieures, ça relève des biais cognitifs. En anglais, on utilise le, la, le terme 5 cost fallacy, ou la concorde fallacy, la, la, la, donc euh, le concorde au, au sens de l'avion, euh, pour désigner un biais cognitif où euh, parce qu'on a dépensé déjà beaucoup d'argent ou d'énergie ou de temps dans un projet, on va considérer que euh, c'est trop difficile de l'abandonner. Euh, le Concorde, parce que les Britanniques et les Français avaient investi énormément dans le Concorde, donc ils ne voulaient pas arrêter le projet parce qu'ils considéraient que ça aurait été perdre tout l'argent investi. Donc voilà, ça c'est un exemple typique de, de biais cognitif, euh, mais qui n'est pas une, une sorte de fallacie au sens logique du terme. Euh, ensuite, euh, on va distinguer les fallacies en fonction qu'elles sont de termes de sens euh, formel, donc de l'argument dédactif ou informel, euh, de les autres arguments, notamment les inductifs. Donc pour les fallacies formelles, c'est vraiment ou noir ou blanc, on va voir que c'est finalement assez simple de les reconnaître, et pour les informels, bah là c'est un petit peu plus compliqué. Et ce qui est intéressant, c'est que pour les informels, euh, le, votre connaissance et votre maîtrise de la logique n'est pas suffisante. Euh, il faut euh, aussi avoir une, suffisamment de culture générale pour pouvoir euh, traiter correctement euh, ces arguments fallacieux.